J'ai bien envie de devenir quelqu'un comme toi. J'ai bien envie de devenir qui sera moi. Et c'est ce que je mets en fait, je n'ai pas par rapport à d'être, ce qu'elle serait vraiment moi. Un rêve auquel oh, les enfants du combi si c'est ce que je suis, ne rendrait-il pas me mourir? Ne vois-tu donc pas qu'en vivant de cette façon, je rentrise des dizaines de milliers de personnes, mais on a besoin dans le monde que il rétirant. Mais en quoi si vrai était cette phrase-là? Tu donnes pas que si je disparaisais, c'est des centaines de millions je mères à se régirer. Cependant, si la haine n'existait aucun cœur, il ne pouvaient jamais connaître le bonheur. Demain encore entre rêves et réalité C'est en ce lieu que je souhaiterais pouvoir évaporer Ne vois-tu donc pas qu'à l'encore où j'ai vécu Mille et mille heures sont passées sans la voie Mais super on a besoin donc que serait-il un bel endroit, si vrai était cette phrase-là Ne vois-tu donc pas que la rouge est disparue La vie n'a pas changé, ou mille millions d'inconnus Cependant, s'il n'y a s'il y a deux où cela a du L'heure est venue, chacun de nous finira par rencontrer de la même façon. Et le moi-même traite par les autres, s'écoulera sans mettre le moins de L'heure est venue, clair, ne sera épargné, non, tout le monde disparaîtra. Tu vois, je suis là, vivant debout devant toi. Et tu souris sans que je ne comprenne pourquoi. Mais quand tu veux souris comme ça Mon chagrin, mon mal-être, le besoin de disparaître Et les raisons qui me donnent aussi envie de partir Je voudrais juste vous la détruire Ne vois-tu donc pas que la rouge est disparue La vie n'a pas changé Où mille millions qu'un connu qu'en temps une seule chose a écrit temps je ne vous met plus de voix en pendant